on développe ensemble la multitude des accessoires pour repasser son âge. Bonjour à toutes et à tous, Thomas de chez Défitec. On se retrouve pour une vidéo complète. Okay, elle sera séquencée, il y aura un, il y aura un décodage dans, le, dans la description de la vidéo pour vous retrouver parce qu'en fait il y a énormément d'accessoires pour, pour repasser et pour entretenir son si fer à repasser. Dans ce cas si on parle de laurastar, on va donner le détail de tout, okay. on va un peu nettoyer tout ça. On va faire accessoire par accessoire, dont des petits, des petits accessoires qui ont quand même un certain nombre d'années comme les Jeannettes et beaucoup de gens nous demandent à quoi ça sert. On va expliquer ça maintenant. Premier accessoire, le guide fil. Très important. Alors là, vous avez deux sortes de guide fil. Celui qui est par exemple déjà monté sur la gamme Smart ici. Donc en fait, voilà, vous venez le clipser ici dedans. Mais c'était aussi un accessoire qui se trouve à part sur une planche d'une autre marque ou une planche. Voilà, vous savez en fait tout simplement venir fixer votre guide fil. Voilà, vous le dévissez. Voilà, par exemple, on va vous le monter ici comme ça, vous l'avez au complet. Voilà, c'est presque universel. Hein. Euh, hop, hop, vous venez le serrer et vous l'avez la, dedans tout simplement et aussi on sait le replier voilà on sait, le, on sait jouer gauche droite si vous avez besoin ça c'est le guide fil l'utilité du guide fil c'est comme vous le voyez ici ça évite en fait de venir frotter la cordelière en fait sur la planche et donc de l'user parce qu'une cordillère usée c'est une cordillère qui est chaude ok parce que dedans en fait ici passe évidemment un câble électrique d'une part mais passe également en fait de la vapeur chaude donc c'est très très important de vous protéger sinon vous allez vous brûler donc c'est important d'avoir voilà ce guide fil qui est bien mis c'est facile voyez et il vient vous suivre voyez, avec un ressort il vous suit pour ceci deuxième accessoire la semelle protectrice l'idée c'est quoi de ceci. C'est en fait de diminuer la température de la semelle pour plusieurs choses. D'abord, quand vous avez des noirs par exemple, ça évite de les lustrer, d'avoir vraiment ce côté brillant un peu désagréable. Et quand vous avez par exemple des, des t-shirts avec des décalcomanies, des dessins dessus, vous mettez simplement ceci. Donc à la base, vous repassez et vous avez une semelle qui est à, ici à 46 degrés. On place la semelle, vous savez la passer évidemment quand c'est à plat. Hop. Vous attendez deux minutes, on est à 32 degrés. Ok, donc on a, perçu, on a perdu ici 14 degrés. De petites minutes, ça va devenir un tout petit peu chaud. Vous repassez. Pour l'enlever, vous avez le clips à l'arrière. On l'enlève. Et vous le posez. Semelle protectrice. Nouvel accessoire aussi, les repose fer dans la plupart du temps. Dans la gamme, par exemple, Lift et également sur les planches, ceci est fourni. Mais quand vous ne l'avez pas, ça peut se trouver. Voilà, Hop, le fer est chaud, vous le posez dessus et vous avez une autre gamme c'est pas, c'est pas un peu spécial, voilà, mais vous savez également le poser dessus, ça supporte la température. Vous pouvez y aller allègrement, donc ça vous évite en fait simplement de devoir faire un geste trop long. Je m'explique. Voilà, vous repassez ici, une petite partie ici, vous avez votre, vous le mettez ici, vous repassez, voilà. Il n'y a pas besoin de chaque fois faire un geste en plus parce que franchement repasser, c'est quand même des gestes qui peuvent être fatigants. Donc des fois, si on peut se faciliter la vie avec ce repos fer ça peut être pratique. Alors, petit accessoire pratique qui n'est parfois pas dans toutes les boîtes des systèmes de repassage, des planches comme ceci. Je ne comprends pas pourquoi, ils fournissent ça, mais des fois ils ne fournissent pas ça ça sert à mettre la semelle de sécurité. Parce que si vous n'avez pas ça, franchement, c'est gâcher le gâteau pour un oeuf. Hein. C'est vraiment beaucoup plus pratique d'avoir ce petit crochet suspension pour la semelle protectrice. Autre accessoire, quand vous avez une planche. Je ne vais même pas vous le dire, je vais vous laisser le découvrir. Ça, je, je mets du suspense absolument intenable. Parce qu'on peut passer du temps devant sa planche quand même. Franchement, on peut passer du temps devant sa planche. Et donc, vous avez cet accessoire que vous savez manipuler comme vous avez envie. Vous attachez votre smartphone et vous savez regarder votre série ou les news comme vous avez envie. C'est prévu pour smartphone. Les tablettes, euh, je ne sais pas si ça tient dedans, en tout cas comme ça. Mais en tout cas, ça peut peut-être tenir pour tablette. Mais en tout cas, ceci est un porte-smartphone pour repasser... <rire> pour repasser en toute tranquillité sur votre planche le rasta. Le pire, c'est que je m'en suis déjà servi. Donc je, je, je fais ça avec un petit air moqueur, mais je m'en suis déjà servi, parce que ça peut être bon des fois de, de repasser et de se coincer le doigt dedans. Accessoire suivant, les housses de planche à repasser, peu importe la planche, c'est pas ça l'intérêt. Ici c'est pour vous expliquer une différence, ça vient d'une remarque. Il y a généralement deux types de housses chez eux, celle-ci et celle-ci, qui ressemble à une, à une housse normale. Différence de prix et ça vient en fait de la remarque d'un client. Cette housse qui s'appelle Extreme Cover, donc on expliquera l'autre après, coûte pour le moment, sur, le, sur le, le moment où je tourne la vidéo, 199, 199 euros. Et le mec me dit, c'est super cher. Alors en fait, il faut dire, c'est pas cher, c'est beaucoup d'argent, parce que c'est ça qui est très intéressant à expliquer. Est-ce que ceci vaut son prix Et c'est là qu'on va détailler ceci. Ok On y revient tout de suite. Pourquoi est-ce que celle-ci coûte un peu plus cher La plupart des housses sont à l'intérieur 100% polyester ok c'est assez simple il faut l'enfiler ceci et on a un petit système de cordon qui la sert pas de problème extérieurement c'est 100% coton donc vous pourriez brûler la planche si vous laissez votre fer dessus et à long terme vous verrez les traces etc donc vous devrez la changer c'est pour ça que ça coûte entre 29 et 50 euros ce genre de housse. maintenant ça sert c'est son prix donc je répète 100% coton 100% polyester très bonne planche il y en a dans plein de marques mais comme ça vous avez une idée ok et dans ce genre ici vous avez le même type de housse mais il existe l'Extreme cover qui a une grande différence c'est que vous pouvez sur cette housse-ci laisser le fer dessus je vais vous expliquer le temps que je le fasse on laisse le fer dessus ok je vais pas le faire sous l'autre parce que je vais l'abîmer la différence c'est quoi c'est que vous avez de toute façon toujours un intérieur qui est 100% polyester et vous avez l'extérieur cette matière-ci qui est 100% polyamide. C'est un polymère okay, qui est chargé en amis C'est une invention qui a été créée par Dupont de Nemours. Dupont de Nemours, c'est une boîte absolument énormissime américaine qui a créé pour nous euh, Corian, dont vous l'avez déjà entendu en cuisine équipée, qui a également créé le Kevlar. Et en fait, ceci, c'est également une matière qui est utilisée, par exemple, pour les pompiers, euh, qui est utilisée pour les pilotes de chasse, par exemple. Donc, en fait, la matière polyamide est vraiment une matière qui n'est pas donnée, qui est onéreuse, mais qui, en fait, supporte la température. Alors c'est quoi le but d'avoir une housse qui supporte la température Mais en fait, imaginez que sur cette planche-ci, vous ne deviez plus, vous ne devez plus pardon, faire le geste de la remettre chaque fois sur le repose-fer. Il n'y a plus de repose-fer. Imaginez que vous avez une extrême cover qui est ici, donc la housse qui coûte un charter. Vous repassez et vous ne devez jamais faire ce geste-là. En plus, vous pouvez repasser et laisser le faire là. Hop, vous réorganisez votre vêtement. Imaginez le, le, le, le nombre de centimètres que vous économisez à chaque fois de devoir lever le fer, le remettre dessus, le remettre comme ça. Vous le laissez sur la planche. Vous n'avez à ce moment-là plus jamais de geste. Pour moi, c'est l'argument important dans les housses qui supportent la température, c'est de ne plus devoir faire ce geste. Et aussi, et ça c'est d'une manière esthétique, d'avoir en fait une housse qui éventuellement ne suce pas et ne pas avoir une trace de brûlé, etc. Et, et une housse qui pourrait se creuser, etc. Donc en fait, la différence, c'est que vous l'investissez normalement une fois et après, c'est terminé. Au niveau des housses extrêmes, vous n'avez plus besoin de le faire. On va voir maintenant si ça n'a pas brûlé. <rire> si ça a brûlé, il faut tout recommencer et il ne faut plus la Suisse. Non, ça va On va voir la température. Ah, je vais le refaire, attendez. On va le refaire et je vais voir la température à euh, que ça donne. 100 degrés, ça descend. C'est logique, hein, mais avec la vapeur. Vous voyez, Extreme Cover, 100% polyamide, 100% polyester. Nouvel accessoire, <rire> tapis abrasif, nettoyage du fer. Euh, mode d'emploi extrêmement simple. Alors, je vous avoue que ceci, nous, c'est truc là on les a nous euh, pour euh, enlever les griffes de l'inox. Donc c'est une matière, une petite mousse euh, qu'on utilise nous pour l'inox. Donc là, ils ont mis un petit double face dessus. Bon. En tout cas, ça, je pense que change de truc, on s'est retrouvé facilement. Voilà, le fer est froid. C'est pour ça que je le fais exprès, de, je le montre exprès sur le plan de travail. On prend ceci, on pose le fer froid dessus et on fait ça. Voilà, et vous nettoyez la semelle de votre fer. Quand vous avez terminé, c'est important de refaire chauffer et de faire aller la vapeur pour enlever éventuellement les petits résidus, ici, qui auraient pu se mettre à l'intérieur. Pour bien expulser tout. Donc à la base, quand vous avez des petites taches qui pourraient apparaître dessus, le résultat final serait d'avoir en fait toutes les lignes de votre inox bien rebrosser avec ce tapis abrasif. Steam kart, nouvel accessoire que vous avez également chez eux. Je vous montre parce que c'est tout simple. Donc, évidemment, je vous le montre sur le plan de travail. Okay. L'idée, c'est d'utiliser avec une lift. Okay. Donc, vous posez la lift à l'intérieur. Ici dedans, vous avez le pose-fer qui se trouve ici. Maintenant, dans la lift, vous savez également clipser votre fer. Mais bon, soit on le pose ici dedans. L'idée, c'est quoi Je vous le montre à terre. Quand vous avez ce steam kart, vous venez poser votre lift à l'intérieur. Comme ça, tout est prévu pour qu'elle soit calée dedans. On prend son fer et on le pose ici dedans. On sait donc balader son petit steam Card si on a envie. Mais l'idée, c'est quoi Sauf quand je bloque le fer évidemment de l'autre côté. Un défroissage vertical. C'est sympa. Voilà, je trouve que c'est ultra sympa d'avoir ça et surtout de ne pas devoir toujours lever sa centrale vapeur. C'est le Steam Cart. Nouvel accessoire. Alors, je connais ça depuis que je suis petit. Ça s'appelle une Jeannette. Si quelqu'un a dans les commentaires, franchement, ça me ferait plaisir, l'explication de pourquoi une Jeannette. Alors à quoi ça sert maintenant, Parce que maintenant Vous avez une planche à repasser et vous savez mettre ceci au-dessus de la planche à repasser. sur la planche à repasser. Ok, ça se replie, vous l'avez vu. Hein. Hop, hop. Ça vous sert pour deux choses. D'abord les toutes petites affaires, genre les affaires pour enfants, etc. Et également les manches de chemise. Donc ça ne se fixe pas, ça se pose. Hein. Hop, on peut faire une manche, vous voyez. Et donc, comme ça, le, la, la chemise, vous êtes libre, en fait, de faire ce que vous voulez. En fait, c'est ça l'idée de la Jeannette, c'est de vraiment avoir une liberté de mouvement complet sur votre table. Et quand vous n'en avez plus besoin, clac, on replie et vous avez votre Jeannette. Et vous avez ce qu'on appelle la XS Board. Voilà, ce serait une planche de secours. Voilà, vous mettez ça dans votre dressing, dans votre dressing à l'entrée, etc. Si vous devez repasser quelque chose rapidement, vous avez un petit fer à sec, par exemple, ou un petit fer un petit fer vapeur, vous la dépliez, vous voyez que ce pas très encombrant, on la déplie, voilà, on la pose sur un lit, sur une table, n'importe où, vous repassez. Quand c'est fini, on replie, clax, avec ou sans, Jeannette. Voici deux nouveaux accessoires. Dernier accessoire, c'est pas un accessoire, c'est plus les... Mais on, on se devait quand même dans tout cela de parler des cartouches d'entretien. C'est super important. Euh, donc en fait, vous avez deux... Généralement, vous avez deux grandes cartouches. Les cartouches pour les lifts, parce qu'il y a deux systèmes de repassage. Chez le Rasta, vous avez compris. Vous avez euh, les lifts qui sont les, les, les centrales vapeur, mais qui sont à terre. Les lifts. Et vous avez les smart, les planches à repasser. Ok Vous avez ceci. Ok Que vous mettez dans les réservoirs. Vous allez voir comme ceci. Mais, il y a des gammes et des anciennes gammes où vous devez recharger votre réservoir. Ça existe encore, attention hein. Donc je vous explique. Ça, c'est un nouveau réservoir. On va y revenir tout de suite après. Vous avez votre réservoir qui vient donc se clipser sur votre centrale. Et vous avez ceci à l'intérieur. Je vous montre depuis le départ. Ça, c'est le réservoir quand il est sur la planche. Excusez-moi, sur la centrale, en dessous de la planche. Vous ouvrez un. Vous avez un réservoir dans le réservoir. Et vous avez ceci. Vous devez ouvrir et remplir avec le sac de granules, OK Et apparemment, le Raftar a eu des, des gens qui disaient « Oui, mais il faut racheter des granules, c'est ennuyant, on en met partout. » En plus, ils ont eu la bonne idée de faire ça stable. Regardez ça. Eh, hey. Ingénieur, hein Voilà. Donc, il faut que tu... ouais, Donc, ils se sont dit « Oui, mais c'est pas très... » Certains n'aimaient pas. Si vous ne voulez plus utiliser ceci, on va mettre comme ça, comme ça, on comprend bientôt. Si vous ne voulez plus mettre ça, vous pouvez changer le réservoir, c'est-à-dire que vous gardez cette partie-ci, vous venez introduire le remplaçant de cela. Vous voyez, toute petite différence mais elle est notable, en fait elle est sur le fond. Voilà. Donc voilà, vous avez plusieurs solutions, les cartouches, et si vous ne souhaitez plus remplir avec vos granules, vous savez simplement changer le contenant, et avec ça, vous avez donc double solution, mais effectivement, retenez bien, cartouche smart, cartouche smart, pardon, cartouche lift, c'est pas la même forme, donc vous ne saurez jamais introduire la lift là-dedans, c'est pas possible. Mais voilà. En tout cas, moi, je trouve ça sympa, qu'ils aient quand même donné une autre possibilité, éviter de remplir. Même si, sincèrement, entre ça et ça, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc ça filtre le calcaire, etc. dedans. Mais voilà, ça vous donne une possibilité en plus. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est ultra complet, c'est long, mais au moins... Je pense que vous savez tout ce qui est à savoir sur les accessoires parce qu'on trouvait en fait tout simplement que sur le site, de temps en temps, on n'avait pas assez de choses à se mettre sous la dent et pas assez d'explications. Donc voilà, c'est complet. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. 25 000 abonnés, merci beaucoup, beaucoup de nous suivre. C'est dingue quand on parle d'électroménager, de trucs et astuces. Mais voilà, ça me fait super plaisir. YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest. Il y a également LinkedIn si vous aimez cela. Et des podcasts avec l'arrière-cuisine. Une expérience prolongée ensemble. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao